tout le monde, bienvenue à Weedman capsule numéro 165. Aujourd'hui, je vous fais la review du Girl Scout Cookies, cadeau d'un abonné. Je voulais remercier David qui m'a envoyé ce, cet échantillon avec d'autres échantillons qui ont des noms reconnus euh, du cannabis vraiment, qu'on qu a déjà entendu parler. Euh, le Girl Scout Cookies, ça va être la deuxième fois que je vous fais la review. Aujourd'hui, c'est la 165. Je vous ai aussi fait la 128. J'avais aimé le Girl card Cookies, un cadeau de Yannick, un abonné qui m'envoie de très bonnes variétés. Salut à toi Yannick. Euh, c'était vraiment terreux. J'ai été voir un peu la vidéo tantôt là, pour me rappeler un peu de tout ça. Euh, c'était terreux en premier avec un petit goût sucré. Et puis euh, le petit goût sucré, c'était le petit goût de OG Kush, là, le petit goût euh, gazy qu'on appelle là, maintenant. Là. Euh, mais c'était terreux en premier. Mais à cause du KUSH, à cause du OG Kush, du OG Kush, pardon, je peux comprendre pourquoi euh, le monde aime le Girl Scout Cookies. Euh, le Girl Scout Cookies, c'est fait à partir du OG Kush et du Durban Poison, D-U-R-B-A-N, Durban Poison. David me donnait une échantillon du Durban Poison, on va essayer ça bientôt, euh, j'imagine que c'est terreux. J'imagine que c'est terreux. Euh, si le Girl Scout Cookies a un goût terreux, c'est pas à cause du OG Kush. Le Durban Poison, il y en a qui aiment ce produit. Euh, mais moi, c'est sûr, j'ai pas fait aucune recherche. Même que là, je peux juste cliquer ici et je vais tomber sur Durban Poison. C'est même pas écrit terreux. Sur les flics, ils me disent que le Durban Poison, c'est fruité, herbal, pis euh, Sapin, pain. ils disent que c'est sucré. En tout cas, je sais pas ce que le goût terreux venait avec l'autre Girl Scout Cookies. En tout cas, là, on va être ici. Deuxième échantillon. J'espère qu'il va ressembler à l'autre. Euh, plusieurs d'entre vous m'envoient des commentaires euh, par rapport à Winman qui fait la description du Rise euh, avec Tokyo Smoke de Canopy. Vous savez que le Rise de Tokyo Smoke, c'est supposément du Blue Dream. Et puis, Winman n'est pas convaincu de ça. Euh, puis là, la raison pour plusieurs abonnés ne sont pas peut-être euh, en accord ou euh, satisfaits de cette vidéo, euh, c'est qu'ils me disent que il peut y avoir plusieurs phénotypes, il peut y avoir euh, des différences à cause de l'engrais, à cause de la façon de faire pousser le, le cannabis. Donc, le Blue Dream n'est pas nécessairement pareil d'un Blue Dream à l'autre. Ça, je vous l'accorde, il n'y a pas de problème avec ça. Mais faut que j'aie mon goût de Blue Dream. Le Rise, il est même pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Euh, quand on fumait dans le temps du M39, euh, toi qui as 18-20 ans, c'est que tu n'as jamais fumé ça de ta vie. Hey, « Je sais quoi du M39! » OK, c'est beau, bro. C'est correct. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu ça de leur vie ou qui ne connaissent pas ça, le M39, c'est ça qu'il y avait à Québec, à Montréal, à Chicoutimi, ça arrive sud, ça arrive nord. C'est ça qu'il y avait partout au Québec du M39. Ok. Puis le goût... La qualité, pas le goût, la qualité, elle peut être différente d'une place à l'autre. Mais juste à l'œil, tu savais que c'était le 10M39. Quand tu le sentais, c'était un 10M39. Okay? Même si c'est pas le même goût qui te fait pousser, même s'il ne met pas le même nombre de temps de lumière, d'engrais, pas l'eau, on sait c'est quoi le 10M39. Tu comprends? Fait que Du Blue Dream, quand je suis du Blue Dream, je veux je veux le goût du Blue Dream. C'est pas à cause que le phénotype, le frère, la soeur, la belle-mère, puis l'engrais, puis euh, hey, c'est le même. Non, non, écoute, une pomme, euh, si tu fais pousser une carotte chez vous, puis moi, je si fais pousser une carotte chez nous, même si je ne mets pas le même engrais, supposez que vous êtes la carotte, le gros, là. Tu me suis-tu, là? Je pense qu'avec qu l'exemple de la carotte, je pense qu'on vient de tout comprendre, là. Je, je comprends que ce pas la même graine, là, mais au bout de la ligne, ça me donne une carotte. Tu me suis? Ça, c'est quand même un très bon exemple. Le Rise de Tokyo Smoke, on va appeler Canopy cette semaine. Il faut avoir la réponse. Euh, Winman va en avoir le cœur net. Je le répète, le Rise de Tokyo Smoke, c'est correct. Ça a un bon goût, qualité raisonnable. Ça ne vaut pas le 36,50$. Pour sûr que c'est du Blue Dream. On va revenir au Girl Scout Cookies. Un mélange de OG Kush et de Durban Poison. Un cadeau de David, on rouvre ça ensemble. Vraiment hâte d'avoir l'arôme. J'ai nettoyé mon tray pour ne pas le mélanger avec un autre arôme. Je vais me préparer avec mon papier. Prends ce grinder-là pour ne pas mélanger mon cannabis. Merci David. Merci. C'est super bon même. C'est sûrement ça. C'est terreux, je suis convaincu que c'est ça. Euh, juste de la façon que David m'a enveloppé euh, ces différents produits, euh, il a mis ça vraiment, euh, vraiment propre, esthétique, il fait vraiment attention à ces choses. Euh, le cannabis ici est vraiment très très très sec, euh, c'est sûr que ça a été mis dans un autre contenant. Euh, je n'ai pas pensé de mettre un Beauveda euh, dans le contenant, je pensais qu'il était scellé ici, je ne savais pas que c'est un ziploc régulier. Euh, il est très très très sec. Ça, ce pas de la faute au fournisseur. Euh, C'est le transport. Ça fait quelques jours que je l'ai quand même. Merci encore, David. On va rouler un joint. Vraiment haute. Euh... La cocotte est détruite. Là. Je ne peux pas te mettre une photo sur Instagram. Il n'était pas super. Euh... Là, je, je l'ai détruit. Là. Je suis désolé. Euh, je ne l'ai pas vraiment regardé. Euh... Je sais il n'y avait pas de l'air vraiment... Il est vraiment sec, il devient quasiment en kiff. Il n'y avait pas beaucoup de tricot mais j'ai pas eu le temps de regarder avec la louche. Je suis vraiment désolé. Vraiment, vraiment désolé. On va écouter, on va savoir que ça donne. Quand je l'ai senti au début, j'ai senti le petit goût de, de OG. J'ai sorti du contenant, puis quand j'ai senti la coca dans mon tree, c'était terreux, terreux, terreux, terreux, terreux. Fait que le Ghost Cookies, les boys, c'est terreux, hein? Fait deux fois que j'ai des échantillons, les deux fois c'est terreux, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais je sais pas où c'est qu'il te sort ce terreux-là, parce que le Oji-Kush, il y a rien de terreux dans le Oji-Kush. Puis le Durban Poison, quand je regarde la description, il me dit Sucré. Alright, il va me rester un carton, un petit bout. Là, j'utilise des cartons de, de mon cahier ici. Ça donne que ça fait un autre format. Ça fait que je suis obligé de toujours faire des petits plasters pour le, le, le serrer parce que sinon, il va sortir. Merci, boys, pour tous les cadeaux que vous me faites. Girl Scout Cookies, des boys. Je suis vraiment chanceux de vous avoir. Je suis vraiment chanceux de vous avoir. Sucré terreux sur le site. Tellement sec, euh, il est vraiment euh, poudré, vraiment, puis ça passe dans le fil. J'en ai eu dans la bouche. Il était vraiment meilleur celui-là, Yannick. Il était vraiment meilleur celui-là, Yannick. J'aimais vraiment mieux l'autre, Yannick. C'est des choses qui arrivent, les boys. Quand j'ai deux cannabis, il y en a un des deux que j'aime plus que l'autre, ok? Le, finalement je, je, je goûte pas pantoute pas en kush pas pantoute, pantoute. Pantoute, euh, pantoute, pantoute. pantoute. Okay. Mais je reviens au terreux, peut-être avec un petit goût sucré. Ça revient à ce que je disais aux au vidéos 128. Mais il était meilleur. Il était vraiment meilleur. Euh, le vidéo 128, là, le, le Girl Scout Cookies de Yannick. Oui, vraiment meilleur. Je le trouve vraiment euh, différent. Différent à cause que je goûtais le petit OG Cush avec euh, l'autre. Il était vraiment moins beau. J'ai pas pris le temps de le regarder, mais il était vraiment moins beau. Je laisse là-dessus, et puis on se revient euh, très vite avec une nouvelle vidéo. Euh, J'attends le facteur. Whitman c'est l'original, Whitman c'est la référence. Ciao!